Yo tout le monde, bienvenue sur Eden Gaming Je vais faire une vidéo avec Félix Salut bon, Je pense que vous l'aviez déjà vu dans une autre vidéo Où on avait déballé une trottinette électrique Donc aujourd'hui C'est ça qu'on va déballer Je vais vous faire voir comment c'est derrière voilà. C'est un jeu de sport pour la Nintendo Switch ah, attends. Maintenant il va falloir ouvrir ce bordel. C'est <rire> <rire> voilà. bon, j'ai réussi. C'est moins compliqué que pour la trottinette. Hein. C'est vrai ah, qu'on avait coup. galéré un max. Hop, bon bah, ben, voilà, il n'y a plus rien d'autre. là-dedans donc Voici le, je sais pas ce que c'est d'ailleurs Un volant peut-être Ouais, un, un genre de truc qui va servir pour le jeu Alors Je ne connais pas le jeu, hein, j'y ai jamais joué J'ai juste vu des démonstrations sur Youtube Donc le voilà Et ça c'est quoi ça Ah oui ça, ça devait être pour mettre sur les genoux une poignée ou un truc comme ça C'est pour que la manette elle, elle détecte les mouvements et voilà, on bon, hein. faudra tester quand on le voit Hop, le plus intéressant, on ouvre ça maintenant euh, ouais je vais le faire avec Tombo, si j'arrive. Attends, laisse moi faire Ah oh, c'est bon, j'ai réussi Moi ouais, Fils, il y a peut-être un peu plus donc que moi mais j'ai quand même réussi <rire> Reste. Et je ne pas garder de jeu sous, sous blister parce que sinon on peut pas y jouer. <rire> Et euh, voilà la petite cartouche. C'est Rikiki. Ah bah c'est les jeux Nintendo Switch hein, sont tous comme ça. Ah, je, je le savais pas. Alors faut savoir aussi que Fish il connaît pas trop tout ça parce qu'il est plus Xbox et Playstation c'est ça ben, je Pour après plus précis je suis du genre euh, Wii, euh, PC et Xbox 360 Voilà Alors moi je suis un peu plus large <rire>